Chers traders et investisseurs, mercredi 22 juillet, bonjour. Alors un jour ça monte, un jour ça baisse. Hier on fêtait l'accord européen et aujourd'hui on consolide, on perd tout ce qu'on a gagné hier. Donc il faut continuer à être extrêmement vigilant et attention, attention, si la clôture de ce soir est en baisse... Cela pourrait annoncer une figure de retournement sur le DAX donc, et c'est une figure bien connue donc il faut être extrêmement vigilant Nous sommes donc dans l'incertitude la plus totale Il est toujours hors de question de reprendre le moindre, la moindre position de swing trading Seul le day trading est roi Nous attendons des résultats importants des sociétés américaines aujourd'hui et dans les jours à venir. Il est donc clair que nous continuons à naviguer à vue et nous pourrions bien continuer ainsi un certain temps. Heureusement pour nous, John fait des prodiges tous les jours, en témoignent encore les résultats de ce matin. Dans un contexte toujours difficile, John a réalisé de nouveau un strike avec trois trades gagnants sur trois accompagnés de trois médailles. Espérons un après-midi tout aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents traits une très bonne journée et à demain.